Donc, on va étudier l'anatomie de la pyramide nasale. Pour cela, on va adopter le plan suivant, une introduction, puis la constitution de la pyramide nasale et la morphologie, puis sa vascularisation et innervation, et en fin du cours, une conclusion. Le nez est une pyramide osteocartilagineuse, faisant ça y est au niveau de la partie médiane des massif facial moyen. Il constitue un nouveau aux fosses nasales qu'il protège comparé à une pyramide triangulaire comme vous voyez avec une base inférieure ce sont les orifices narinaires, avec un sommet supérieur c'est la racine de nez et une face postérieure virtuelle, voilà, une face postérieure, voilà, virtuelle, sur le plan frontal, tangent à l'extrémité antérieure des cornets inférieurs. Voilà. Et on a deux faces antérolatérales symétriques. Voilà, les deux faces antérolatérales symétriques. Concernant la constitution de la pyramide nasale, elle est formée d'un squelette osteocarcilagineux en forme de vent soutenu par le septum nasal avec deux parties, partie supérieure osseuse et partie inférieure cartilagineuse. Voilà. Le vent osseux est formé de quatre os. On a l'os nasal ou l'os propre d'un nez. Qui est un os plat, plus haut que large. C'est un élément pair symétrique, voilà, symétrique. Formé d'une lame osseuse aplatie, rectangulaire, à grand axe oblique en bas et en avant, voilà, oblique en bas et en avant. Le deuxième processus osseux, c'est le processus frontal de maxillaire par sa portion située en avant de la crête lacrymale antérieure. Le bord antérieur des deux os maxillaires forme avec le bord inférieur des deux os propres de nez l'orifice périphore. Voilà, l'orifice périphore. Avec Troisième constitution, constituant. Troisième constituant, c'est l'os frontal. C'est un élément médian participe à la constitution donnée nez par son échancrure nasale et l'épine nasale de l'os frontal. Voilà. On a aussi la lame perpendiculaire de l'hythmoïde. C'est le quatrième constituant, ce. Qui par son bord antérieur va s'unir en haut à l'épine frontale de l'os nasal, à l'épine nasale du frontal. Voilà. Concernant le vent cartilagineux, on a un cartilage médian, c'est la partie la plus antérieure de, du cartilage septal. Et aussi deux principaux cartilages latéraux périsymétriques. On a le cartilage latéral et le cartilage LR. Avec des cartilages latéraux accessoires. Et une membrane fibreuse ou aponeurose nasale qui solidarise tous ces cartilages et amène et amère solidement l'ensemble à l'orifice périforme et comble les intervalles laissés libres par les os et cartilages. Le cartilage latéral a une forme triangulaire située au-dessous de la partie osseuse. Le cartilage LR il a la forme d'un ouvert en arrière. Relie l'orifice périforme à l'épine nasale antérieure sur une lamelle mince, souple, contournée en U, dans la concavité, limite l'orifice de la narine correspondante. Concernant le revêtement interne de la pyramide nasale, il est fortement adhérent au squelette osteocartilagineux. La partie entero inférieure c'est la narine ou vestibule de la fosse nasale, son revêtement est de type cutané, garni de poils, avec une limite supérieure c'est le bord supérieur de cartilage alaire et bord antéro-inférieur de cartilage septal. Concernant la partie postéro-supérieure, c'est une muqueuse de type respiratoire entre le revêtement de type respiratoire. Il faut noter que entre le revêtement cutané des narines et la muqueuse pituitaire se trouve une zone de transition. Le revêtement externe de la pyramide nasale est formé des muscles poussiers et de la peau. Les muscles poussiers sont tous énervés par le nerf 7. La plupart de ces muscles agissent sur les ailes de nez. On commence par le muscle transverse qui est étalé à la partie moyenne du nez et élève et délate l'angle latéral de la narine. On a aussi le muscle délatateur des narines qui va du sillon nasolabial au bord latéral de la narine correspondante. Il va élargir le, le vestibule nasal. On a aussi le muscle dépresseur du nez qui va s'étendre verticalement en éventail depuis le maxillaire vers la narine. Il va faire abaisser l'aile de nez. Il y a le muscle releveur nasolabial qui va se terminer sur l'éteignement de la partie postérieure de l'aile de nez et la lèvre supérieure. D'où vient sa nomination Parce que elle a une terminaison labiale et nasale. Le dernier muscle, c'est le muscle procérus. C'est le seul muscle nasal qui ne va pas agir sur l'aile de nez. Il est formé des fibres provenant du muscle frontal, allongé sur la partie supérieure de la racine de nez et s'insérant sur les cartilages latéraux. Donc, il peut combler les creux nasofrontale. Dernièrement, on a la peau qui est très riche en glandes sébacées. Donc on va étudier la morphologie de la pyramide nasale qui est formée. La pyramide nasale est formée de l'arête nasale au dos de nez qui sépare les deux faces latérales. Et comprend trois étages, un supérieur qui est osseux, moyen c'est l'union de carcilage septal et carcilage latéraux et un étage inférieur formé par le lobule du nez. On a aussi la racine du nez, c'est la partie située à la jonction des orbites sous la glabelle. Marqué par le creux nasofrontal. L'angle de profil il est constitué par la rencontre au niveau du creux nasofrontal de la ligne frontomontanier et de la ligne passant par le dos de nez, qui est normalement ouverte, allant de 30 degrés à 40 degrés. Pour la pointe de nez au lobule, c'est une saillie carcilagineuse constituée par l'adossement des deux dômes à l'air. Voilà. Les deux orifices narinaires sont situés à la base d'un nez, allongés, à grosse extrémité postérieure avec un axe oblique en avant et en dehors. Le culmel ou sous sépare les deux orifices narinaires légèrement convexes vers le bas et de bord de quelques millimètres le bord inférieur des ailes de nez. Fait normalement avec le plan de la lèvre supérieure un angle de 90 à 100 degrés. Les ailes de nez limitent en dehors les narines la base de la pyramide nasale je suis ici ainsi que le sillon nasolabial ou nasogénien ou sillon nasogénien forme un sillon profond entre l'aile de nez et la joue. Voilà. La vascularisation de la pyramide nasale est assurée par les branches de l'artère faciale qui va donner l'artère de l'aile de nez, l'artère de la secloison, ainsi que l'artère angulaire qui va s'anastomoser avec l'artère dorsale de nez. Le drainage veineux est riche au niveau de l'obule. Donc les veines, les veines de, de la pyramide nasale vont se jeter au niveau de la veine faciale et la veine angulaire par l'intermédiaire de la veine de l'aile de nez et la veine dorsale de nez. Les lymphatiques vont se drainer au niveau des ganglions somaxillaires et les ganglions parotidiens, qui vont se jeter au niveau de la chaîne jugulaire. L'énervation. L'énervation motrice est assurée par les branches de nerf facial, le nerf 7, et sensitive par les branches de nerfs nasociliaires. Donc le nez correspond à une structure osseo cartilagineuse faisant saillir au niveau de la partie médiane du massif facial et constitue un ovant aux fosses nasales qu'il protège sur laquelle sont appliquées une enveloppe péricondro-péréostée était issu de, de recouvrement musculaire et cutané. Il peut être sujet de fracture lors du traumatisme à point d'impact facial direct, ce qui peut poser un problème esthétique.